Alors bonjour les amis, je vous salue tous, mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire, une histoire d'un des, des, des homme avec, avec sa femme, et ils ont connu un problème, et suivez très bien, ça va vous faire rire vraiment, ça va vous faire rire et beaucoup d'autres ça va vous, vous, vous choquer, et d'autres, ça va vous faire rire, d'autres, ça va vous, vous, vous faire de la peine. Mais comprenez quand même cette histoire, c'est ça va vraiment vous conseiller, surtout vous les femmes qui sont infidèles à vos maris. Et c'est n'est pas bon d'être infidèle tu sais. Il faut, être, il faut rester fidèle. Dieu, quand il a créé l'homme avec la femme au jardin des Dains, il a dû... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fera une être semblable à elle, à lui. Et donc, une femme, tu es une aide. Tu es l'aide de l'homme. Donc, tu dois aider ton mari. Ce n'est pas que tu viens dans la vie de l'homme pour lui causer des problèmes. Voilà. Notre histoire, c'est quoi Il y avait une femme, il avait, il avait, et elle avait son mari et donc euh, il s'est marié et ils étaient tous ensemble dans une même, dans, sous les mêmes toits mais il y, a, il y a eu un problème entre eux le mari il faisait les travaux il travaillait euh, euh, dans... dans, dans, dans oh, donc il, il, il, il, il s'est déplacé souvent pour faire le, son travail donc euh, il faisait des capitales jusqu'aux jusqu jusqu jusqu provinces donc, euh, il travaillait dans une province et la femme restait au capital. Alors, qu'est-ce qui s'est passé L'homme, euh, comme, euh, comme il était trop, trop confiant, il, il, était, il avait confiance à, à sa femme, il, il partait il savait que sa femme est restée, donc il n'y aura pas de problème. Or, la femme, quand elle était restée, elle est allée... Faire le marché elle a trouvé son ami d'enfance donc l'homme qui vivait avec elle avant donc euh, il s'est rencontré en cours des routes il s'est dit mais toi où est ce que tu étais ça fait très longtemps je te cherchais tu es toujours en vie Waouh oh que dieu soit loué l'homme dit qu'est ce que le monsieur dit en tout cas ça fait très longtemps on se vu et ton amour dans mon cœur n'a pas, pas cessé, donc euh, je, je te sens toujours dans mon cœur. Qu'est-ce que la femme dit aussi Moi aussi, en tout cas malgré je suis marié, mais mon, dans mon cœur je te sens toujours. Ah, c'est vrai, hein? ah, mais tu es marié, c'est pas possible. Là. Mais, mais, mais, mais, la femme dit que oui, mais... mais Bien sûr que je suis marié. L'homme dit, mais tu es marié. La femme dit, non, bien sûr que tu es marié, mais moi j'ai besoin. Ton amour dans mon cœur n'a pas fini. La femme aussi dit, moi, moi aussi, malgré que je suis marié, mais l'amour, ton amour dans mon cœur n'a pas fini. Ok, ça passe, bon. on, on va, c'est bon. On va faire quoi maintenant Qu'est-ce que la femme dit Mon mari, il se déplace. Il part au, il part au travail, il se déplace, il, il, il quitte ici à. Au capital, il part souvent euh, aux provinces. Là-bas, il travaille. Il travaille aux provinces, donc euh, il n'est pas ici. Et si tu veux, euh, tu peux commencer à venir. Quand il n'est pas là, tu viens. On reste ensemble. Si moi, je connais le jour quand il, les jours qu'il revient. Si je, je sais qu'il va, il veut revenir. Je te dirais de de, de, de de rentrer. Ah, c'est vrai. On va faire comme ça. Ah, mais attention, je, je risque d'avoir des problèmes. Qu'est-ce que la femme dit? Tu, tu, non, tu n'auras pas de problème Moi-même, je vais gérer cette, cette situation là Ok, ça va Ok, c'est bon on on, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Quel jour ah, Tu viens demain Parce que demain, mon mari va, va partir Donc je vais rester seul Ok, je vais venir Le, le Demain le, le, Demain ils sont, ils sont dormis le matin Il s'est réveillé Il s'est dit Bon, j'attends la nuit pour rentrer Pour aller chez cet cette ami-là quand la nuit est arrivée l'homme il a quitté à 19h il est arrivé là-bas il commence à vivre ensemble quand le mari n'est pas là comme on dit en français, quand les souris n'est pas là, les, les, les chats n'est pas là, les souris dansent. Donc, si le mari n'est pas là, la femme restait là-bas avec, avec son ami d'enfance. Donc, il faisait tout, vous-même vous connaissez, entre l'homme et la femme, s'ils sont dans, dans une chambre, qu'est-ce qui se passe entre eux Donc, vous-même vous connaissez, donc, il se bourrachait, il faisait tout. Après... Trois jours, le mari allait rentrer, la femme dit, « Bon, tu peux rentrer parce que son, mon mari arrive. » Il est rentré. Et ça commence, ça devient l'habitude. Donc, l'homme venait tout le temps, la femme venait tout le euh, recevait tout le temps cet homme, il faisait tout le temps tout ce qu'il voulait faire. Mais qu'est-ce qui est arrivé le gens du quartier, vous-même, vous connaissez les le, le, le, le gens du quartier, ils étaient là en train de voir ce qui se passe. et Un jour, le mari il partait pour prendre le transport pour rentrer, pour aller au travail. Il a trouvé un homme qui lui dit, « Monsieur, s'il vous plaît, tu peux venir, tu, veux, tu peux entendre, attendre et j'ai quelque chose à te dire. »« Tu veux me dire quoi alors ?»« Bon, attends, je vais te parler. »« Dis-moi alors, tu sais, ton mari, ta femme, quand tu n'es pas là, est-ce que tu, tu, tu, tu sais que ta femme, elle, elle est infidèle L'homme dit, infidèle ma femme Non, je ne crois pas, ma, ma femme n'est pas infidèle. Mais moi je vois que ta femme est infidèle. Si tu veux, comme tu pars au travail là, fais ne que une surprise à ta femme. Tu pars, tu lui, tu lui mens, seulement je pars au travail, après tu reviens... Pour la surprendre, tu vas voir ce qui se passe derrière toi. C'est vrai. Ah, ok, je vais le faire. Il est rentré, il est parti au travail. Euh, après trois jours, il est revenu. Il dit à sa femme, bon, euh, ma, mon patron m'a dit, c est, c est, ces derniers temps, je vais faire un mois là-bas. Donc, euh, je ne rentre pas pour trois jours, mais je vais faire, pour, je vais faire un mois cette, cette, cette, cette fois-ci. Ah bon cette fois-ci, tu vas faire et moi Oui, je vais faire et moi. Ok, pas de problème, tu pars. Comme ça, moi, je vais rester, je vais t'attendre toujours, mon, mon mari. Et tu sais, il faut avoir confiance en moi. Hein. Moi, je suis ta femme, et je suis fidèle à toi, donc tu peux y aller, je, je suis là, je t'attends. Ok, tu pars. Le mari est parti. Ah, Or, okay. l'homme malin qu'il était, <rire> prudent qu'il était, il savait que cette femme, euh, elle est en train de mentir. Il est parti pour ne pas dire à sa femme que je suis parti pour un mois. Donc, il a dit, il a menti. La femme attendait et attendait son, son, son, son ami d'enfance. Il est venu vers 18h, 19h. Ils ont commencé à faire ce qu'ils qu ont l'habitude de faire. Le mari a fait un jour, deuxième jour, il est rentré. Il est rentré, arrivé la nuit... Il a constaté déjà, il y a un suspect dans sa maison, il a compris cela, qu'est-ce qu'il a fait il est, il est allé se cacher un peu, il est dormi dehors, le matin, il s'est réveillé, il s'est caché. La femme s'est réveillée, elle a fait tout le ménage, elle a, préparé, elle a préparé quelque chose à manger pour son mari, pour son ami quoi. Son ami d'enfance, il a fait tout pour elle, pour, il, pour lui, il a fait, il a fait, et après il a fini, il est allé lui servir dans la chambre. Alors, comme son mari savait que cet homme est là, il est entré dans la, chambre, dans la maison. La femme, ils ont mangé avec son ami d'enfance, ils ont terminé à manger, ils ont commencé à faire ce qu'il qu fait tout le temps. Alors le, le mari a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire Je vais rentrer là-bas, je vais rentrer dans ma chambre, parce que c'est ma chambre, quoi. Il a ouvert la porte, il a trouvé la femme, sa femme avec un homme au lit. Le cas, il a trouvé ça. Bon, il a fait semblant, il a dit, oh. Bon, excusez-moi, euh, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose dans la maison, je crois que je, je, je, je suis rentré pour prendre ça. Donc euh, excusez-moi, euh, faites ce que vous voulez, moi je suis venu seulement récupérer les le trucs que j'ai laissés ici. Ah <rire> L'homme, quand il a vu le propriétaire de la maison est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait Il commence à trembler la femme aussi commence à trembler. Mais le propriétaire de la maison, il n'a rien fait. Il a dit seulement, ok, faites ce que vous voulez. Moi, je suis dehors, je vous attends. Ah, la femme trouve ça drôle. L'homme, quand il a vu l'ami le, le, le, d'enfance, quand il a vu que cet homme euh, ne s'est pas fâché, il n'a pas, il, il pas commencé les bagarres, alors il a fouillé. Quand il a fouillé, la femme est restée. Ah, qu'est-ce qui se passait comme la femme était restée là, elle était mal à l'aise, mais l'homme l'homme, l'homme ne s'occupait pas de, de, de, de la femme. Et il, il, il a dit seulement à sa femme, "Bon, prépare pour moi à manger, je, je, je fais, fais -moi, et je, range moi la douche, je vais me laver un peu. Ah, la femme a dit, mais comment cet homme, moi je croyais qu'il va me chasser, mais comment il me dit comme ça la femme a vu cela, il a dit que je ne peux pas continuer à rester ici, je vais fuir. Il a, il a, elle a fui. Elle est rentrée chez elle, son père et sa mère lui disent Mais toi, tu es rentré ici, pourquoi Tu es chez toi, chez, ta femme, chez ton mari. Tu es marié, qu'est-ce que tu es venu faire ici Oh non, je ne peux pas rester encore là-bas. Mais pourquoi tu ne peux pas rester Non, je ne peux pas rester là-bas. Son père et sa mère ont dit non, ils ont dit non, tu ne peux pas rester ici seul, tu ne peux pas rester ici parce que nous, on t'avait déjà donné au mariage. Ici, il n'y a plus ta place ici, donc tu dois rentrer, on part te laisser. Arrivé là-bas, l'homme dit, ah en tout cas, moi je n'ai pas de problème, de problème je ne l'avais pas chassé, c'est elle-même qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui est partie sans, sans, sans crier gare donc euh, moi je n'ai pas de problème avec elle. C'est vrai oh, Mais toi, pourquoi tu as quitté ta maison Qu'est-ce qui qu se passe entre vous le, La femme dit, non, je ne peux pas dire ce qui se passe, mais moi je n'aime pas, je ne veux plus rester ici avec lui. Oh, mais Le, le, le parent de, de la femme demande à son mari, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as fait à, à notre fille mais l'homme dit, mais moi je n'ai pas de problème, demande à elle-même. Elle-même, elle sait ce qui, qui se passe à, à, dans, dans cette maison. Elle connaît tout. C'est vrai, elle connaît tout. Mais toi la femme, dites-nous, dis-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, papa, je me suis croisé avec mon ami d'enfance. Vous savez, on était et entre nous il y avait quelque chose qui s'est passé donc euh, c'est pourquoi je lui avais accepté de venir ici à la maison et mon mari m'avait menti, il m'a dit qu'il fera un mois, ok il n'a pas fait un mois, il a fait seulement quelques jours après il est rentré, il, il est venu nous trouver au lit avec ses, ses amis d'enfance, c'est vrai mais non, ce que tu as fait c'est abominable mais Comment c'est, quelle femme Quel genre de femme ce que tu as fait là Ce n'est pas normal Alors maintenant il demande à la fois à l'homme mais qu'est-ce que tu peux faire Maintenant pour ce problème L'homme a dit, bon, comme ma femme euh, Comme ma femme euh, Son amie d'enfance qui était venue ici Il a laissé un sans froid Il a dit euh, il a dit, ces 100 francs-là, euh, c'est les 100 francs de... Ses, euh, euh, donc, il euh, avait donné 100, les 100 francs. Il a dit, les 100 francs ici, c'est les 100 francs de notre amour. Donc, c'est le symbole de notre amour. Tu vas garder les 100 francs-là. C'est pourquoi moi, j'ai pris les 100 francs-là. J'ai mis ça en, dans les le photos, dans les portraits de notre mariage. J'ai mis les 100 francs au milliers. Moi à gauche, et ma femme à droite, moi à gauche, au milieu j'ai mis 100 francs. Donc, les 100 francs-là s'appellent les 100 francs de séparation. Donc, je ne peux pas, je mets ces 100 francs-là dans notre portrait de mariage. Ah Mais pourquoi tu as mis ça là-bas Oui, j'ai mis ça parce que ce qu'elle a fait, moi, je ne je me suis pas décidé de, de la chasser. Elle reste seulement chez, chez moi, mais les 100 francs-là, ça doit rester là-bas pour signifier ce qu'elle a fait. Ouf, l'homme dit, bon ok euh, papa, le, le parent de cette, de cette femme, a, on dit bon ça va, tu restes avec ton mari, nous on part parce que ce que tu as fait, tu mérites une pénition, mais tu as un bon mari il n'a pas ne s'est pas décidé de, de, de chasser, il accepte de vivre avec toi, après tout ce que tu, tu as fait là, c'est pas bon là vraiment, mais on te félicite monsieur, Et nous nous rentrons Et toi, chez nous il y a, le parent dit à leur, à leur fille, chez nous tu n'as plus de place, tu restes ici chez ton mari, nous on part. Ok, vous pouvez partir, je vais rester avec mon mari. En tout cas, tous les gens qui venaient dans cette maison, quand ils regardent seulement le portrait avec le 100 francs au milieu, ils demandent, mais pourquoi vous avez mis le 100 francs au milieu Là, l'homme me dit toujours, c'est le 100 francs de séparation. Oh, séparation séparation de qui Ça signifie quoi les séparations « Non, les 100 francs-là, j'ai gardé ça là-bas parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Ça doit rester là-bas. » Alors, la femme, tous les jours, quand elle regardait les 100 francs-là, elle était mal à l'aise. L'homme a dit « Les 100 francs-là, ça doit rester là-bas. Le jour où tu enlèveras les 100 francs-là, nous allons nous séparer. » Alors, laisse les 100 francs-là, ça signifie que c'est les 100 francs de séparation. Nous sommes maintenant à trois dans cette maison. Moi toi et moi avec les 100 francs au millier. <rire> voilà. Si ça vous a plu, en tout cas, n'oubliez pas de liker, liker vraiment. et N'oubliez pas de vous abonner. Euh, il y aura beaucoup de, de, de, de que je prépare pour vous. Je vais vous raconter beaucoup d'histoires. Donc euh, aujourd'hui, je vous ai raconté, c'est parce que le temps nous presse. Je, je fais ça. Euh, à quelques minutes seulement, donc prochainement je vais vous préparer des belles émissions, des belles images, des, des, des, des, des belles histoires qui vont vous plaire vraiment, en tout cas, je vous salue tous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis votre frère, je suis là pour vous, si vous avez des, des, des, des, des reproches à me à reprocher, écrivez-moi, je suis là, je vais vous répondre. Je vais améliorer mon, mon, ma chaîne. Si vous avez des, des quelques euh, reproches à me faire, écrivez-moi. J'ai laissé une place en bas de l'écran là-bas. En bas, si vous voyez bien, vous allez voir et là où on a écrit euh, pour le, le, le commentaire, tu peux écrire. Bye. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye.